Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 207 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à Jurassic Park sur Game Boy. Ce jeu. Ce jeu, je le connais tellement, j'y ai tellement joué quand j'étais gamin, euh, c'est euh, un petit jeu d'action, euh, comment dire, où euh, c'est qu'on va devoir euh, sauver Timmy, on va devoir sauver euh, les enfants des, des, des tyrannosaures, et, euh, et, et tout un peu en fait un peu comme, euh, comme dans le film, euh, donc euh, c'est parti, on va, on va lancer Putain, la musique, quoi, c'est nostalgique, pour moi c'est quelque chose de dingue. Par cœur Et d'ailleurs il y a même des cheat codes qu'on pouvait faire euh, sur, ce, sur ce menu, euh. j'avais découvert ça très longtemps après on pouvait passer les niveaux euh, avec une combinaison de touches. Alors alimentation électrique de la euh, grille de l'enclos a été coupée, les dinosaures ont pris le contrôle du Jurassic Park retrouvé, Tim et sauvé-le. D'une allée de Triceratops, d'une ruée. J'ai de, de la peine à lire. Euh, étiez détecteur de mouvement pour obtenir des informations. Allez donc c'est parti, on commence directement dans le jeu. On a un petit canon pour tirer sur, sur les dinosaures. On a les dinosaures qui sont pas qui sont pas tellement gros. Vous voyez, les petits dinosaures hein, sont petits. Il faut, hein, pour cela, il faut deux balles pour les tuer. Euh, le but euh, à chaque niveau, ça va être de récupérer les œufs. Vous voyez les, les petits œufs là-haut. Vous voyez en bas à gauche, hop, 9, 8. Il me manque encore 8 à récupérer sur cette map. Quand j'obtiens les œufs, je, quand j'obtiens tous les œufs, en général, j'obtiens les cartes d'accès ou. Ou choses, des choses du genre, il est hop une carte d'accès. Une carte d'accès qui va sûrement me permettre de rentrer quelque part dans, dans un bâtiment. On va le voir après. Euh, pour l'instant, on continue à se balader. Dehors. Alors là, bien, il va y en avoir un. Voilà, il y en a un. Le, lui c'est un gros, lui, faut, il lui faut 4 quatre, quatre, quatre tirs de.. De, de ce semi parce qu'on va voir qu'on peut changer de. On peut changer d'arme. Il y, 10, il y a au moins deux types d'armes, je sais plus exactement, mais il y en a au moins deux. Ah, pour l'instant, c'est des petites munitions euh, toutes basiques. Euh, hop, on obtient encore un œuf. Alors, faut pas toucher la plaque là que vous voyez, la, la plaque carrée, sinon on meurt grillé et électrocuté. J'ai déjà essayé, euh. bon. <rire> il y a longtemps. Et vous, vous m'aurez dire, vous perdez toute votre barre de vie, votre barre de vie qui est symbolisée par la barre en bas à droite à côté. Donc on a nos vies, j'ai deux bonhommes, comme je meurs, et mes munitions, ainsi que le type de munitions. Oh, il y avait un, un petit vicieux qui était caché dans, la, dans les foyers, il me semblait qu'on pouvait passer là en dessous. Allez, sort de là, petit vicieux. Oh, il y en a deux même, deux petits vicieux. Alors aussi, un truc à faire c'est de pas user ses balles inutilement, même si je suis en train de le faire un peu des fois. Euh, quand, quand il meurt, il laisse derrière eux, là, il laisse derrière eux le, le même nombre de balles que vous venez d'utiliser en fait. Et, euh, donc du coup c'est pratique mais il faut pas les, hein, pas les perdre alors on vient, on vient de changer de munitions, regardez. voilà J'ai tiré une seule fois sur lui. Voilà, J'ai tiré deux fois comme un débile mais euh, non, en tirant une seule fois ça, ça le tue. normalement C'est des munitions un peu différentes, tout à l'heure elles avaient un petit bout arrondi. Là elles ont un petit bout un peu plus, un peu plus dur un peu plus euh, en pique donc on va y aller par là normalement celui là il devrait regarder il meurt en un coup il nous en reste 7 euh, je vais peut-être passer sur euh, sur les autres munitions parce que là je suis en train d'user euh, euh, par contre je sais plus comment on fait je sais plus du tout je crois voilà select voilà. c'est bon j'ai changé mes euh, mes, euh, mes munitions Vous voyez elles ont rechargé un petit bois arrondi Voilà, yep. la petite musique. Ah, c'est tellement mythique. Y a, y a tellement de souvenirs. Quoi. Voilà, un œuf, encore deux œufs, il nous manque. Euh, je ne sais pas où ils sont par contre. Oh putain, il... <rire> il, sort, il, sort des, il sort des trucs là. Je sais pas, il y a quelque chose en haut, je sais pas. Non, non, ça sert à rien. Mmh. Mmh. Il me semblait. Ah, bah oui, il y en a un là, on le voit d'ici. Il y en a un sur le bâtiment là-haut. Il y a le deuxième à côté, donc c'est bon, on va pouvoir les récupérer. Hop. Ah non Vous voyez, j'ai récupéré un œuf aussi en tirant dessus. Non, c'est pour ça qu'il y ait plus. Et euh, sans faire exprès, comme j'ai pas tiré sur, euh, sur le dinosaure. Hop, carte d'accès. Voilà, on va pouvoir sûrement rentrer dans un bâtiment maintenant. Alors, est-ce que c'est... Est ce que ça va être celui-là Non, ce n'est pas ce bâtiment, donc ça doit être l'autre bâtiment qui est plus bas. Eh ben, on y va. On y va direct, hein. On s'occupe pas du, du... des bestioles, de toute façon, il apparaît toujours. Voilà, Alors le but, hein, de tout ça, ça va être d'ouvrir le portail, hein. Je vais pas expliquer, mais... d'ouvrir l'enclos le, ou dans... ...devant lequel, putain, un piège. Lequel on est on est arrivé, donc voilà. Il me reste déjà plus qu'une vie. On pas aller loin. Euh, oui, suivant lequel on est arrivé, on avait un, il y avait des grandes portes. Et bien, il va falloir les ouvrir, mais comme c'est électrique, et bien, il faut qu'on qu trouve comment faire. Et il y a tout un système de cartes d'accès. Donc, quand on aura trouvé ici, il va falloir quand on aura trouvé tous les œufs qu'il y a ici. Il va falloir aller dans l'autre bâtiment et ainsi de suite. Allez, je vais euh, je vous laisse quelques minutes de gameplay. Euh, on se retrouve dans quelques minutes. Nous on aussi en train de lutter contre contre nos menus. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est lui qui va ouvrir normalement. Non, accès refusé. Donc, il faut trouver en fait le le, le bon le bon euh, le bon truc qui va qui va nous ouvrir en fait la, la porte. Euh, donc, ça m'étonnerait que ce soit lui non plus. Ça m'étonnerait hein, de souvenir. Je crois qu'il va nous dire accès refusé aussi que Ah c'est refusé déjà c'est déjà mieux mais euh, il faut pas que je fasse ça depuis cette console il va falloir que je trouve une autre console dans laquelle j'ai le droit de faire ça euh, dans le bâtiment là-bas il me semblait qu'il y en avait une euh, mais euh, je l'ai pas vu donc euh... donc c'est pas le petit problème je pense que c'est là-haut non ça m'étonnerait que ce soit là celle-là je m'en suis jamais servi dans ce bâtiment il me semblait qu'il y avait un truc caché quelque part un peu plus loin on va bah. Hop. en par là. Hein Donc là je suis arrivé, je suis arrivé là tout à l'heure. Il me semblait, il y a une autre pièce là où c'est que je suis pas allé, et ça doit être ça. Voilà, il est là. Ah il dinosaure de merde. Hop. Et voilà, normalement c'est lui. Alors. Menu principal, aide à l'écran, contrôle portail, choisissez une case. Attention, le portail principal de Jurassic Park est ouvert. Allez c'est parti mon petit Il nous reste plus qu'à sortir et nous rendre au portail. Pour affronter une, une grosse armée de. de, de, de gros dinosaures là, qui veulent écraser Tim. Et on va aller le sauver. Même si c'est pas facile non plus. Il est pas facile ce niveau il y a.. Ouais. Allez, vous allez voir, c'est assez épique. Et voilà, il est ouvert le portail, c'est celui-là qui était fermé tout à l'heure. Et donc, c'est parti. Oui, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Allez, c'est parti, mon petit team vient avec moi. Donc, lui, il me suit comme, comme, comme, un, comme un nul, regardez. Hop. Et on doit euh, l'empêcher de se faire écraser s'il se fait toucher par un dinosaure. Ne serait-ce que graphiquement, bah, on, perd de, on perd de notre propre vie. Et, euh, et c'est pas si facile de glisser là. La... Hop Parce qu'il nous suit comme une merde. Ah là, ça va jamais passer, ça va jamais passer. Ah, j'ai tout fait toucher. Et là, bah, c'est mort, il va se refaire toucher. Voilà, on va essayer, on va essayer de le faire. Ah non, c'est moi, moi qui suis mort. Ah, il nous reste une vie. Je sais pas si ça suffira. C'est vraiment tendu des fois quand même. Hein. Encore si c'était que nous, ça serait facile. Mais là, il y a aussi le mec. Il y a aussi la, le gamin qui est derrière qu'il faut, qu faut sauver. Et il nous suit comme une merde. Ah oh là là. Ah, oh, il se fait toucher aussi. Et là, c'est un vieux truc pourri. Comment je peux le deviner ça Ah, il se fait toucher. Voilà, avec ça, tu sais, on y a pas tant à mourir. À moins, à moins que la fin du truc soit arrive. Non. C'est bon j'ai perdu et on va recommencer vous avez été vaincu par les dinosaures qui ont maintenant pris le contrôle de jurassic park c'est ballot on va le refaire parce que je vais pas rester sur une défaite hein, sur cette vidéo allez on continue on se refait l'armée cette fois ci on devrait avoir nos vies comme au début c'est parti mon petit viens, viens avec moi la première fois que j'ai dû faire ce niveau, j'ai même, même pas été récupéré, Tim. Je, je, je restais en bas, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je me disais pourquoi il se fait écraser. Et euh, comme un idiot, je suis mort et... infiniment, en fait. <rire> J'avais pas du tout compris euh, ce qu'il fallait faire. Ah là là Comment voulez-vous que, que, je, que je devine qu'il qu allait faire ça, maintenant Ah non Je l'ai presque pas touché La petite musique, elle, elle devient psychédélique, au oh non mmh. Allez Hop Ah Oui, c'est bon. Oh non, mais comment vous voulez que je fasse Ah bah ben là, il va se retoucher, hein. D'ailleurs, il devrait être carrément, carrément mort. Oui, ils me font faire des allers-retours, les mecs. Ça devrait le faire, Bon, hein. Il en reste encore mes devis. Même si je vais pas tarder à mourir, ça devrait le faire. Et ça n'en finit jamais. Allez! Ah non! C'est sérieux ça. Voilà. Ah bah on est mort tous les deux. C'est beau. Allez, ah, c'est pas dur à faire en soi, c'est euh, juste, c'est chiant. En plus on perd plein de vie, on comprend pas, on n'arrive pas à gérer. Il faudrait vraiment être un duo. Alors, bravo, vous avez évité à Tim de se faire écraser. Oh, putain, le nombre de fois où je me suis fait écraser, moi, il vous informe que euh, sa soeur se cache. En... Donc on va faire sauver sa sœur maintenant. Et bon, on va pas le on va pas le faire, on n'ira pas plus loin. Donc ce sera tout pour Jurassic Park sur Game Boy.